Interrupteur différentiel Quel calibre et quel type choisir Les interrupteurs différentiels sont de nos jours indispensables dans toutes les installations électriques domestiques. Le choix du calibre d'intensité d'un interrupteur différentiel dépend avant tout du ou du circuit qu'il est chargé d'analyser et surveiller pour protéger les utilisateurs contre les risques d'électrification ou d'électrocution. La norme en vigueur en 2020 indique que les interrupteurs différentiels présents dans le résidentiel doivent avoir une sensibilité de 30 mA au maximum. Le disjoncteur de branchement, une sensibilité de 500 mA. Un interrupteur différentiel doit protéger au maximum 8 disjoncteurs divisionnaires. Choix du calibre Les interrupteurs différentiels les plus utilisés sont calibrés à 25 A, 40 A et 63 A. Certaines marques les proposent aussi en 10, 16 et 30 ampères. Deux possibilités sont proposées dans la norme pour le choix du calibre, par rapport à l'amont ou bien par rapport à l'aval. Par rapport à l'amont, ce sera donc le calibrage maximum du disjoncteur de branchement qui fera référence. Dans ce cas, le calibre de l'interrupteur différentiel doit être supérieur ou égal au calibre du disjoncteur différentiel de branchement. Et donc, vous ne pourrez jamais dépasser la valeur attribuée, de l'interrupteur différentiel. Exemple, si votre disjoncteur de branchement a un calibre maximum de 45A, le calibre de l'interrupteur différentiel devra être de 63A. La somme des intensités attribuées aux huit éventuels disjoncteurs thermiques divisionnaires, qui seront sous sa protection, n'a dans ce cas pas de réelle importance, hormis un équilibre raisonnable des lignes choisies à respecter. Par rapport à l'aval, ce sera la somme des calibres des disjoncteurs thermiques divisionnaires protégés par l'interrupteur différentiel qui fera référence. Sachant que toutes les intensités des lignes concernant la production d'eau chaude, l'échauffage et la prise de recharge d'un véhicule électrique comptent pleinement. Tous les calibres des autres lignes comptent pour moitié. Exemple. Si sous la protection de l'interrupteur différentiel, vous avez un chauffe-eau 20 A, un sèche-serviette 10 A, une ligne de prise de 16 A, le calcul sera 20 plus 10 plus 16 divisé par 2 égale 38. Un interrupteur différentiel de 40 ampères peut donc suffire. Personnellement, j'applique toujours la règle de l'amont. Malgré que la différence de prix entre un interrupteur différentiel de 63 ampères et 40 ampères soit relativement importante, je place systématiquement en tête un 63 ampères. Et je suis sûr de respecter la norme même si mon disjoncteur de branchement est calibré à 60 ampères. Choix du type. Principalement, trois types d'interrupteurs différentiels sont proposés. Type AC, type A et type F, anciennement HPI. L'interrupteur différentiel du type AC est principalement utilisé pour la protection des circuits communs, éclairage et prise électrique de confort. Selon les marques, l'inscription type AC est présente juste au-dessus du bouton de test. Il est surtout reconnaissable par ce symbole. L'interrupteur différentiel du type A est utilisé pour la protection des circuits spécifiques pouvant induire un courant de fuite ou composante continue, notamment les appareils électroménagers récents embarquant des composants électroniques tels que lave-linge, lave-vaisselle, plaque de cuisson à induction pour laquelle il est obligatoire. Selon les marques, l'inscription type A est présente juste en dessous du bouton de test. Il est surtout reconnaissable par ce symbole. L'interrupteur différentiel du type F, anciennement appelé HPI, est utilisé pour tous les appareils sensibles aux coupures de courant intempestives, informatique, alarme, congélateur, etc. En général, l'inscription HPI est présente sur l'appareil. Le symbole est identique à l'interrupteur différentiel du type A. Le choix de la règle de l'amont ou de l'aval est surtout, à mon avis, une question économique. Personnellement, je pense que la règle de l'amont est une garantie absolue. Elle permet, entre autres, si l'interrupteur différentiel n'a pas son quota maximum de 8 disjoncteurs, d'en rajouter sans avoir à changer l'interrupteur différentiel de tête. Pour consulter la version écrite et illustrée, rendez-vous sur le blog bâtir maisonnet